Bonjour, je suis le professeur agrégé Youssef Delwassi. Nous allons parler maintenant de la région sous -héïdienne. Alors, la région sous c'est elle contient les partimoles situées en avant de l'axe viscéral du cou, sous hyoïde et entre les deux muscles sternoclitomastoïdiens. Alors, sous hyoïde et entre les deux muscle sternoclitomastrique. Il s'agit en fait d'un plan de couverture musculo-aponevrotique des viscères du cou. En ce qui concerne les limites, ils sont constitués en arrière par la gaine viscérale du cou, en haut par le plan horizontal passant par le corps de l'océan, en bas par la fourchette sternale et latéralement par les bords antérieurs des muscles sternoclido-mastoïdiens. Pour ce qui est de l'anatomie de surface, il s'agit d'un triangle à base supérieure constitué par l'océanide et un sommet inférieur constitué par la fourchette sternale avec, nous voyons ici, une saillie médiane constituée par le cartilage chiroïde et le cartilage cricoïde. Il est excavé en susternal. En ce qui concerne la peau, il présente des plis transversaux qui permettent des incisions chirurgicales esthétiques. Nous allons parler maintenant du plan aponeurotique superficiel. La pronivose cervicale superficielle s'insère en haut au niveau du bord inférieur de la mandibule et en bas au niveau de la fourchette sternale et les clavicules. Il présente un dédoublement latéral qui va engainer les muscles sternaux clédo -mastomédia. Il va adhérer au milieu à la pronivose cervicale moyenne au niveau de la ligne blanche. Nous passons maintenant au plan musculo-apronibroïtique moyen qui comporte quatre muscles supréhidiens qui sont organisés en deux couches superficielles et profondes. L'apronibro cervical moyen s'insère au niveau de l'os en haut et sur le manoeuvre sternal et les clavicules et également les omoplates, en bas. L'apronibro cervical moyen se dit double latéralement euh, le feuillet profond va engainer les muscles de la couche profonde et le feuillet superficiel de cet aponeurose cervical moyen va engainer les muscles de la couche superficielle. Nous allons parler maintenant des muscles euh, sous au niveau de la couche superficielle et nous commençons par le muscle sternoclito éoïdien Il va s'insérer au niveau du manubrium sternal et l'extrémité interne de la clavicule en bas et au niveau du corps de l'océoïde en haut. Il est oblique en haut et en dedans, c'est-à-dire vers le haut et vers la ligne médiane. L'action, c'est qu'il est abaisseur de l'océoïde et de la mandibule. Le deuxième muscle de la couche superficielle, c'est le muscle homoéhuidien qui s'insère en bas au niveau des omoplates. Et au, haut, au niveau de la partie externe du corps de l'océan 8. C'est un muscle qui est digastrique, c'est-à-dire qui présente deux ventres. Un ventre postérieur qui couvre la région susclaviculaire, dont on va parler par la suite. Un tendon intermédiaire qui couvre la région carotidienne, qui va constituer également euh, le sujet d'un autre cours. Et un ventre antérieur oblique, en haut et en dedans qui fait partie de la région sous-éhuidienne. L'action du muscle homoïdien c'est un abaisseur de l'os et8. Nous passons maintenant à la couche profonde. Et on commence par le muscle sterno qui s'insère au niveau du manubrium sternal et du premier cartilage costal. Et au haut, il va s'insérer sur, sur la crête oblique du cartilage thyroïde. Il est oblique en haut et en dehors, contrairement au muscle sternoclidoïdien qui est oblique en haut et en dedans. Et la comme action d'être abaisseur du larynx. Nous passons maintenant au muscle thyroïdien, qui s'insère au niveau de la crête oblique du cartilage thyroïde et en haut, au niveau du bord inférieur de l'océoïde. Il est abaisseur de l'océoïde et de la mandibule et élévateur du larynx. Les muscles soïoïdiens sont innervés par la branche descendante du nerf hypoglosse. Un élément important à considérer en, en, en ce qui concerne la région souïdienne, c'est le losange de trachyotome. Ce losange est constitué en bas par les bords internes divergents en haut des deux muscles sternothyroïdiens. Et en haut par les deux bords internes divergents en bas des deux muscles sternoclydoïdien. Alors ça constitue l'aspect d'un losange et on voit en profondeur l'isme thyroïdien ici. Là, on voit l'isme thyroïdien et en haut, on voit le cartilage cricoïde avec l'insertion du muscle crico-arétinidien latéraux. Et on voit ici la trachée. Alors, je répète, les, les deux bords du muscle sternoclédoïdien en haut et les muscles sternothyroïdiens en bas. Mais ça constitue le losange de la trachéotomie. Juste en arrière, on trouve un espace celluleux, c'est l'espace préviscéral entre la gaine viscérale du cou et la panébrose cervicale moyenne. Il représente un point de clivage en avant de la thyroïde au cours de la chirurgie thyroïdienne.